Hey Juste avant de commencer la vidéo, il faut savoir qu'il y a eu un bug sur Youtube et que beaucoup euh, vous n'avez pas eu dans vos abonnements ma dernière vidéo qui était une vidéo sur les applications mobiles, je le précise comme ça ceux qui l'ont loupé peuvent aller la voir et sur ce je vous laisse Hey Bonjour à tous Aujourd'hui je vous retrouve avec Girlie Addict, donc Catherine, euh, sur ma chaîne pour vous faire euh, ce coup-ci puis on avait déjà tourné une vidéo ensemble avec des expressions euh, de, nos, de nos de nos pays et euh, là en fait on a découvert qu'il y a des mots qu'on utilise mais pas du tout de la même manière et c'est assez drôle on a essayé de vous montrer ça dans cette vidéo mais juste avant euh, faut savoir que j'ai fait un whisper challenge avec elle c'était assez assez drôle et donc, est est <rire> terrible drôle surtout pour moi donc je vous mettrai le lien euh, en barre d'infos et euh, sur la vidéo et on vous retrouve dessus on va se dérouler cette vidéo tout d'abord elle va dire une expression avec le mot et moi, une expression avec le mot, et ensuite on va vous expliquer les différences euh, voilà, des, des deux mots. Donc tu vas commencer. D'accord. Est-ce que t'as dit pop? Viens, on sort entre potes. Ok, t'expliques. En fait, pour nous, potes, c'est de la drogue. Alors du coup, à chaque fois que je lui dis « ouais, je viens avec mes potes » et tout, elle me dit « avec tes potes <rire> ». Parce que nous, potes, c'est les amis en fait. Les... Ben nous, ça s'écrit P.O.T. C'est pas la même écriture, mais c'est une signification tout à fait différente ouais. du mot. Que... <rire> Est-ce que tu pourrais me prêter une boîte Viens, on sort en boîte. Donc ben pour nous une boîte c'est vraiment une boîte de carton ou une boîte tout court, simple comme ça. Nous c'est les deux en fait. Genre boîte c'est boîte de nuit. Comme une boîte de sardines. <rire> boîte en carton, boîte. Mais vraiment pour les, les boîtes en carton on dit vraiment une boîte en carton. C'est un peu comme les cookies, biscuits, etc. Ouais. Pour préciser de quoi c'est, ben nous la boîte c'est pareil. Parce qu'en fait ils disent pas euh, cookies, ils disent biscuits avec des pépites de chocolat. Ou voilà. biscuits au chocolat, biscuits à la vanille. Voilà mmh. ça dépend du biscuit remplir la chaudière. Allume la chaudière. <rire> Donc en fait pour nous une chaudière c'est un seau tout simplement, qu'on remplit de trucs et autres. <rire> du coup ça m'a fait vraiment rire parce que chaudière nous c'est le truc qu'on a dans les maisons pour l'eau chaude, mais une chaudière couramment euh, dans... dans le langage de, de jeunes c'est une salope. Peut... Oh bon, je vois. Okay. Donc remplir la chaudière c'était... c'est pour ça que j'ai rigolé. Ok <rire> non, au Québec ça <rire> prend pas la même <rire> signification. Ouais, non, non, ouais. Est-ce que t'as pris les cours sur ton portable C'est interdit au portable. Pour nous, un portable, c'est vraiment pas un téléphone, c'est nos ordinateurs portables. Voilà, et eux, ils appellent ça un cellulaire. Ouais, un, un téléphone cellulaire ou un cell. <rire> un cell. Voilà, mais nous, un portable, c'est ben, un téléphone. Voilà. <rire> Vas-tu amener ta blonde avec toi Non mais t'es vraiment blonde, hein. Alors une blonde pour nous c'est pas la couleur de cheveux, c'est une petite copine, une petite amie ou une meuf comme vous dites. Ouais ben, <rire> Du coup même les brunes sont des blondes? Oui, exactement. C'est raciste. <rire> non, c'est comme ça. <rire> ouais. De toute façon vous êtes plus blondes qu'à Canada Pas non. nécessairement. Non. Ouais. Je pense que c'est juste, ben en fait c'est comme un, un mec ou un petit copain on dit un chum. un chum. Je sais pas d'où ouais, ça vient mais c'est ce qu'on dit. Ben nous une blonde c'est, ben, nous on est des blondes. Voilà. <rire> Est-ce que tu dors toujours avec un toutou Ah il est mignon ton toutou <rire> C'est trop mignon mon toutou Donc nous un toutou c'est une peluche, un ours en peluche, n'importe quoi en peluche Nous c'est un chien, n'importe quoi en chien Oh bon non, <rire> pas, pas, <comme rire> Mon lapin je lui dis, ah non j'appelle vraiment, vraiment, est est un... Euh, un toutou Vraiment, c'est vraiment un toutou Je me suis pris une brosse hier soir Tu peux me prêter ta brosse donc nous, une brosse, c'est carrément prendre une cuite, c'est ça vous dites prendre une ouais. cuite? Ouais, <rire> c'est voilà. Et on l'avait dit dans les deux expressions. Je pense que oui. Ouais. Se prendre une cuite, voilà, et nous, brosse, c'est vraiment une brosse à cheveux. Mais que on l'utilise euh... en fait aussi, je sais pas d'où est-ce que l'expression a rapport avec l'alcool, ouais. tout ça, mais on utilise les deux. D'accord, parce que moi, ouais, une brosse, vous appelez ça une brosse aussi. Oui, c'est ça, ben en fait, on dit une brosse à cheveux, en on, on le jamais. dit au complet. C'est vraiment complexe, en fait, on, on parle la même langue, mais pas du tout les mêmes choses. Non, c'est ça exactement, c'est oui, vraiment différent. Ouais. Et euh, voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu des, des choses. est y a des choses qui vous étonnent, des mots qu'on pense au Québec Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent et est-ce que vous, vous connaissez des expressions ou des mots qu'on n'utilise pas forcément pareil dans les deux pays N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à les retrouver euh, des sur sa chaîne et dans notre oui. vidéo qu'on a fait ensemble. Sur ce, euh, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et mmh. je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao